Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de présenter le livre d'Allen card La méthode simple pour arrêter de fumer ». Donc, voilà, c'est ce livre-là. Je vous lis l'arrière-face. « En 1983, Allen Card a conçu la méthode simple pour en finir avec la cigarette » qui deviendra un best-seller vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Il est considéré comme l'expert numéro un de l'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à de nombreux autres domaines. Voici la nouvelle méthode pour arrêter de fumer. Une méthode douce, largement éprouvée, qui a déjà permis à des millions de fumeurs à travers le monde d'écraser leur dernières cigarettes. Vous aussi, vous pouvez vous débarrasser du tabac, définitivement et cela sans médicaments, sans substitut, ni prise de poids, grâce au conseil avisé du spécialiste du tabagisme Alenka. Stop Smoking, lisez ce livre. Voilà. Euh, ça fait rêver, hein, Ça fait rêver. Je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est un livre que j'ai dévoré en moins de deux. Euh, C'est la nouvelle édition. Euh, C'est quand même un best-seller. Et euh, en fait, ce, dans ce livre, euh, il va vraiment démonter toutes les illusions liées au tabagisme et démonter toutes les industries pharmaceutiques et tabacologiques euh, en, en démontrant par A plus B euh, que, que, que, que, ça, que ces industries euh, euh, s'en fichent complètement de nous de notre santé, et qu'au final, euh, c'est plus pour ramasser de l'argent euh, que, ce que ces industries-là existent. Euh, ça m'a fait un électrochoc quand j'ai terminé le livre, parce qu'à la fin du livre, il demande à faire, à faire un pacte avec soi-même, donc de fumer pendant tout au long du livre, euh, sans stress, normalement, comme si tout était normal, euh, et puis à la fin du livre, faire un pacte avec soi-même, en se disant ça y est maintenant je fume ma dernière cigarette stop c'est ma dernière avec toutes les informations qu'il y a dans ce livre là ça n'a pas marché pour moi malheureusement euh, mais euh, je tiens quand même à vous encourager à lire ce livre là euh, parce que euh, ça permet d'avoir une base euh, sur l'encheminement de l'arrêt tabagique qui est en cours chez tous les fumeurs en fait euh, il faut pas croire que euh, les fumeurs fument par plaisir euh, il dit dans le livre que euh, tous les fumeurs ont envie d'arrêter mais ne trouvent pas la méthode adaptée pour arrêter euh, la méthode par la volonté il la dénigre un peu dans le sens où ben oui euh, une personne volontaire euh, à un moment donné va s'épuiser de volonté et va d'office recommencer à fumer mais encore une fois tout dépend de tout à chacun je pense il y a des personnes qui avec ce livre là vont arrêter du jour au lendemain d'ailleurs je connais une personne sur les réseaux sociaux qui a arrêté grâce à ce livre là et franchement bravo euh, j'applaudis énormément cette personne là euh, je l'ai beaucoup dans mon estime parce que c'est une chouette fille euh, malheureusement, je ne me souviens plus de son nom, mais elle fait des make-up et euh, elle est juste extra. Euh, et elle a arrêté grâce à ce livre-là. Il euh, y a plein de gens, et d'ailleurs ils le disent, il y a 18 millions de personnes qui ont arrêté de fumer avec ce livre-là. Euh, maintenant, dans ma situation, avec les neuroleptiques que je prends, ça engendre des dépendances, ça engendre des addictions. Et donc, euh, j'ai été un peu parasité par cette pensée-là. Euh, du fait que je prenne des neuroleptiques, que, les, que le fait de fumer la nicotine, euh, eh bien, ça, ça, ça augmente la dopamine dans le cerveau. Ce que les neuroleptiques bloquent, en fin de compte. Euh, et on a besoin de dopamine pour vivre, on a besoin de dopamine pour faire au quotidien ce qu'on a, qu a envie de faire et ce qu'on doit faire. Euh, et quand on est en manque de, de dopamine, euh, bien souvent on peut se tourner vers les addictions euh, et, et ça va justement venir augmenter la dopamine. La dopamine c'est quand même l'hormone qui est dite du bonheur euh, et sans dopamine euh, il est difficile de, de vraiment se mettre en action, de créer des projets, un tas de choses et d'autres etc. etc. Euh, donc la cigarette reste quand même un stimulant à ce niveau-là euh, et ça m'a brouillé l'esprit dans, dans le pacte que je devais faire à la fin du livre euh, maintenant je désespère pas pour ma situation, donc tout va bien, rassurez-vous euh, mais euh, voilà, pour m'arrêter ici, euh, je conseille vraiment de lire ce livre-là euh, moi je l'ai acheté, euh, il, coûte, euh, il coûte, il coûte, il coûte, il coûte, il coûte. Il euh, n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Euh, bref, vous pouvez, le procurer, vous pouvez vous procurer, c'est Allen Carr aux éditions Pocket Evolution. Et c'est en finir avec la cigarette nouvelle édition. Voilà, tout est inscrit ici euh, en bas de vidéo. Euh, je vous laisse lire ça à votre aise. Et je vous laisse ici pour d'autres aventures. Salut, salut